Salut, moi c'est Guillaume. Guillaume Claque Pépin, pomme normande et détective de mon état. L'autre jour, je somnolais, enfin je réfléchissais intensément dans ma corbeille quand... Mais pourquoi cette soudaine hécatombe On m'a laissé moisir trois semaines dans la porte sans m'accorder un seul regard, et ce matin je me retrouve au fond du trou. Je me gelais depuis 7 jours contre la paroi du fond, cachée derrière les pots de yaourt et pof, me voilà balancé au milieu des épluchures. Mais comment en est-on arrivé là J'ai mené mon enquête et là, stupeur. Rien qu'en France, chaque famille jette en moyenne 40 kg d'aliments par an. C'est 10 millions de tonnes à l'échelle du pays et un tiers de la production alimentaire mondiale qui est jetée, abîmée ou perdue. Soit un budget de 634 euros par an pour une famille de 4 personnes. Ça mérite réflexion, non